Il est maintenant temps des questions orales. Chef de l'opposition officielle, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ma question est au premier ministre. Nous avons deux étudiants ici aujourd'hui, comme je l'ai mentionné lors de la présentation, qui ont organisé le rallye euh, en fin de semaine contre l'abolition la, du programme d'éducation sexuelle. Et je voudrais les féliciter d'avoir démontré un grand leadership en fin de semaine. La semaine dernière, le ministre de l'Éducation a dit que les étudiants doivent en apprendre au sujet du consentement, de la cyberintimidation et de l'intimidation. Et ensuite, elle est revenue en arrière et les commissions scolaires sont de plus en plus confus. Est-ce que le premier ministre pourrait nous donner plus d'informations le consentement, la cyberintimidation, les enjeux de la communauté LGBTQ seront, se retrouveront dans le programme d'éducation sexuelle. Au premier ministre, je voudrais remercier la chef de l'opposition officielle de sa question. Comme je l'ai mentionné, à, à chaque jour, je l'ai dit très clairement, nous allons avoir des consultations avec les Ontariens, 14 millions d'entre eux. Et moins de 0.001 d'entre eux ont été consultés dans le système d'éducation publique a été consulté. Il ne s'agit pas d'une consultation lorsqu'on agit ainsi lorsqu'il y a 1 600 personnes en ligne. Le programme d'éducation sexuelle avait déjà été complété et ensuite on a décidé de demander des questions à 1 600 personnes. Je sais que la chef de l'opposition officielle ne croit pas dans la consultation avec les parents, mais nous, on y croit. On va avoir la plus grande consultation dans toute l'histoire de l'Ontario et ensuite on pourra répondre à votre question à la suite de cette consultation. Complémentaire, Monsieur le Président, le vice-première ministre a dit que des enjeux en ce qui concerne l'identité et l'expression sexuelle seront, se retrouveront dans le programme d'éducation sexuelle. Est-ce que le premier ministre peut confirmer que les identités sexuelles, la collectivité LGBTQ et tous leurs intérêts seront enseignés dans le programme d'éducation sexuelle en septembre? Monsieur le Président, il ne s'agit pas à nous de décider dans cette Assemblée. Je sais que vous ne croyez pas dans les consultations avec les gens. Nous allons consulter avec les Ontariens et c'est eux qui vont nous dire quelle orientation prendre. Nous avons mené une campagne pour la population, non pas pour le gouvernement ou pour l'opposition, ou pour les groupes d'intérêts spéciaux, mais pour la population. Merci. Dernière complémentaire. Monsieur le Président, il semble que c'est tout seulement pour les groupes d'intérêts spéciaux du premier ministre. Il ne s'agit pas de la sécurité des enfants. L'entente secrète d'abolir le programme d'éducation sexu... sexuelle entraîne la confusion pour les étudiants, les enseignants et les commissions scolaires. Nous le savons pourquoi, parce qu'il a conclu cette entente pour se faire élire et maintenant il repelle la dette pour ces groupes d'intérêts spéciaux aux dépens des étudiants en Ontario. Pourquoi est-ce que le premier ministre met ses intérêts politiques avant, en tant que priorité, avant l'intérêt des étudiants au premier ministre? Monsieur le Président, chef de l'opposition officielle, j'ai la meilleure vice-première ministre à mes côtés. Nous avons mené une campagne avec le message pour la population. Et quand la population nous parle, nous, on écoute. On ne croit pas en un État paternaliste. On ne croit pas en un gouvernement qui impose sur la population, mais plutôt, on laisse la population décider pour elle-même, ce qui est bon pour elle. Veuillez prendre vos places. recommencer la pendule. Nouvelle question à la chef de l'opposition. Encore une fois ma question au premier ministre. La, les décisions sont orientées par les groupes d'intérêt spéciaux et non pas ce qui est dans l'intérêt de la population. Il a dit que la mise à pied du PDG d'Hydro One ne coûterait rien. Maintenant, on sait que ça va coûter 9 millions de dollars. Et lorsque l'entente avec Vista tombe à l'eau, on a, les contribuables auront à payer à 100 millions de dollars pour une usine à base de charbon. Quand est-ce que le premier ministre va nous donner tous les détails de cette entente secrète avec Hydro One? Monsieur le Président, nous avons fait campagne en disant que nous allions nous débarrasser du PDG d'Hydro One et du conseil d'administration. Et c'est justement ce qu'on a fait. Promesse faite, promesse tenue. Nous avons aussi mené notre campagne sur la promesse de réduire les tarifs d'électricité de 12 et c'est justement ce que nous allons faire. Nous allons remettre cet argent dans les poches des contribuables au lieu de l'avoir dans les poches du gouvernement. Nous allons aider les petites entreprises. Nous allons aider les familles qui ont la difficulté à se nourrir alors qu'ils ont à choisir entre les plus hauts tarifs d'électricité en Amérique du Nord ou de se nourrir. Monsieur le Président, désolé. Monsieur le Président, ce que nous allons pas faire, c'est de mettre à pied 7 000 personnes à la centrale de Pickering. Veuillez arrêter la pendule. Repre Veuillez reprendre vos sièges. Veuillez vous rasseoir. Repartir, euh, veuillez repartir la pendule. Euh, euh, chef de l'opposition officielle, il semble que la promesse de ne pas gaspiller l'argent des contribuables a, a été mise de côté avec l'annulation du contrat avec Vista de 100 millions de dollars et du PDG de 9 millions de dollars, ainsi que les contrats d'énergie renouvelable que, nous allons annuler, que vous allez annuler. Les, la population mérite de connaître les détails des ententes secrètes de la, du premier ministre et, et c'est pour cette raison qu'il a mis en œuvre des amendements au projet de loi, de garder cela secret. Avec le projet de loi 2, il a décidé de, euh, de l'imposer à la va-vite et de l'adapter à la va-vite. Pourquoi est-ce qu'il empêche la population d'avoir leur mot à dire en ce qui concerne le projet de loi 2 Monsieur le Président, lorsqu'on parle d'hydroélectricité, un chef de l'opposition a demandé à ses députés, à ses candidats et candidats lors de la campagne électorale et de faire du lobbying pour les plus hauts tarifs d'électricité en Amérique du Nord pour la taxe sur le carbone. Rappel à l'ordre. Je dois pouvoir premier. entendre le premier ministre. Monsieur le premier ministre, et une personne lors de la campagne a dit qu'on devrait avoir le la taxe de carbone la plus élevée en Amérique du Nord et au monde. Nous adoptons une différente approche. Nous allons réduire les, le prix de l'essence de 10 cents litres et de faire en sorte qu'on soit plus concurrentiel. Les entreprises aussi seront plus concurrentielles ici en Ontario. Merci. Dernier complémentaire, merci, M. le Président, mais ce qui n'était pas vrai lors de la campagne électorale n'est toujours pas vrai aujourd'hui, M. le Président. Quel début de la part de ce gouvernement? Un premier projet de loi qui a été déposé dans cette Assemblée et on n'a pas de consultation, d'audience avec les comités, il n'y a pas de euh, de débats publics avec ce premier projet de loi, ce n'est pas transparent, ce n'est pas écouter la population, c'est plutôt des, euh, des mettre au silence. Il doit nous dire de quoi il s'agit avec les coûts, que, ce que ça va coûter la mise à pied du conseil d'administration et du PDG, et de protéger les Ontariens des 103 millions de dollars des frais à la suite de l'abolition du contrat avec Avista. Est-ce que le premier ministre va nous donner tous les détails des coûts à la suite des décisions qu'il a prises? Au premier ministre, le chef de l'opposition, je vais vous dire de quoi il s'agit avec la transparence. C'est lorsqu'on prend des promesses lors de la campagne électorale, on les tient. Voilà la transparence. Arrêtez la pendule, veuillez reprendre vos sièges, veuillez vous asseoir, chers députés. Veuillez continuer, Monsieur le Prési euh, Premier ministre. Comme nous l'avons promis, nous avons livré sur nos promesses. Le PDG de Hydro One a eu une indemnité de départ de 0 Nous avons promis que nous allons nous débarrasser du système de plafonnement et d'échange et de la taxe sur le carbone qui a été imposé sur le dos des contribuables, nous on l'a fait, on l'a aboli, c'est terminé. Nous remettons de l'argent dans les poches des contribuables au lieu d'être dans nos poches à nous en tant que gouvernement. Chef de l'opposition, j'apprécie votre question. Merci. Nouvelle question. Député de Timiskaming-Cochrane. Euh, ma question est au premier ministre aujourd'hui. Le rapport du Bureau du, de la responsabilité financière a déposé son rapport. Il a parlé des deux plus grands coûts, la vente de Hydro One et le, le coût du plan des libéraux en électricité, qui est maintenant le, le plan de Ford. Il a démontré que la privatisation d'Hydro One a entraîné une augmentation des coûts de milliards de dollars. Et c'est un mauvais plan pour les libéraux. C'est un mauvais plan encore pour le gouvernement. Ford, ça nuit à la population. Ce n'est pas un plan pour la population, mais plutôt pour les riches. Comment est-ce que le premier ministre peut justifier la privatisation d'Hydro One qui entraîne une augmentation du déficit de plusieurs milliards de dollars? Merci. Oh, à la question du euh, Nouveau parti euh, du déficit pour... 28 jours. Nous avions eu un euh, comité permanent qui s'est réuni et le 7 juin, ils ont pris leur décision. Ils ont appuyé notre leader et notre gouvernement de réduire les tarifs d'électricité de 12 Nous avons agi très rapidement. Nous avons aboli des projets que des collectivités ne n'avait pas besoin et ne voulait pas, et nous sommes sur la bonne voie pour réduire les tarifs d'électricité, promesses faites au pluriel, promesses tenues au pluriel. Veuillez arrêter la pendule, veuillez vous asseoir. Veuillez repartir la pendule. Complémentaire, le Bureau de responsabilité financière a aussi mis l'accent sur le rapport du plan en électricité et le ministre a dit qu'il n'était pas familier avec le plan des libéraux. Mais le plan des libéraux est maintenant le plan des conservateurs, le Bureau de responsabilité financière, a démontré que ça va coûter, entraîner des coûts de 45 milliards de dollars, ce plan, et le Bureau a démontré que les tarifs vont augmenter de manière permanente, et on va voir des augmentations annuellement de 7 des tarifs d'électricité. Le premier ministre a dit que son plan est pour la population, donc pourquoi est-ce que ce plan est en train d'entraîner des coûts excédentaires de milliards de dollars pour les contribuables? Réponse au ministre. Je vais m'excuser parce que je ne porte pas attention aux... Politique des libéraux, qui ont été appuyés par les néo-démocrates à maintes reprises et qui allaient augmenter ou subventionner l'énergie. Euh, nous ne sommes pas pour cela. Nous allons épargner 790 millions de dollars pour les contribuables en éliminant les contrats que les Ontariens ne voulaient pas et n'avaient pas besoin. Nous le faisons. Nous avons mis à pied le leadership de Hydro One et nous sommes sur la bonne voie pour réduire les tarifs d'électricité pour tous les Ontariens. Je vais repartir la pendule. Nouvelle question. Député de Mississauga Malton, merci monsieur le président. Alors que je prends la parole pour la première fois, je voudrais vous féliciter sur votre élection et de dire que vous faites un très bon travail. Merci beaucoup à vous. Et je voudrais aussi féliciter les autres députés de leur élection. Monsieur le Président, ma question au ministre de la Sécurité communautaire des services correctionnels. Premièrement, je voudrais féliciter le ministre d'avoir eu ce poste et cette responsabilité très importante. Je sais qu'il va servir avec honnêteté et intégrité avec les gestes de violence qu'on a vus dans la ville de Toronto. Notre gouvernement pour la population va permettre aux agents de police d'avoir les outils et d'assurer la sécurité dans notre ville. Nos premiers intervenants démontrent un grand professionnalisme et méritent d'avoir les outils nécessaires pour euh, s'acquitter de leurs tâches. Donc ma question au ministre est, peut-il expliquer? Intervention du Président réponse du ministre de la Sécurité communautaire. Premièrement, je voudrais féliciter le député de Mississauga-Malton de son élection en tant que député. Monsieur le Président. Nos pensées sont avec les victimes et leurs familles qui, ont, euh, qui sont victimes de ce geste insensé de violence. Je voudrais aussi remercier les premiers intervenants qui sont venus en aide aux victimes. La sécurité publique est notre plus grande priorité. Nous allons nous pencher sur des... fonds pour des programmes pour réduire la violence et les activités des groupes criminels ainsi que les, les gangs de rue. Nous sommes engagés à offrir aux premiers intervenants d'avoir les outils et tout ce qu'ils ont besoin pour s'acquitter de leurs tâches. Nous allons avoir des rapports des services de police. Ils doivent avoir plus de ressources et plus de personnel pour qu'ils puissent faire leur travail. Voilà notre engagement d'avoir plus d'outils, plus, plus de ressources et plus d'argent. Complémentaire. 15 dernières années, nous avons vu nos forces policières travailler sans les outils et ressources dont ils ont besoin pour s'assurer de la sécurité de nos collectivités. Ça les met en danger, c'est inacceptable. Sous le gouvernement précédent, nos premiers intervenants manquaient la capacité de faire leur travail de façon sécuritaire et efficace. Ça a eu comme résultat d'augmenter la violence des armes à feu dans nos rues. Monsieur le Président, avec l'augmentation des armes à feu dans nos rues, pouvez-vous expliquer comment votre ministère aidera à s'assurer que les communautés ontariennes demeurent en sécurité? Le ministre. Encore une fois, merci pour la question, Monsieur le Président. La violence des, avec les armes à feu détruit les vies et les collectivités. Ça n'a aucune place en Ontario et ces attaques doivent, euh, doivent cesser. Nous voulons travailler avec les autres parties de ce, cette Assemblée, avec les forces policières, les municipalités et les organismes communautaires. Nous voulons travailler aussi avec le gouvernement fédéral afin de s'assurer qu'il y a des sentences plus sévères pour ceux qui commettent de tels actes criminels. Nous voulons nous assurer de la sécurité de nos communautés. Le statu quo échoue échoue, et donc euh, j'encourage tous les députés de cette euh, Chambre et tout le monde dans cette province à trouver des solutions pour protéger les Ontariens et Ontariennes euh, afin qu'ils ne deviennent pas victimes de ces actes insensés. Nouvelle question, député d'Ottawa-Sud. Merci. Je, au premier ministre, plutôt ce mois-ci, les éducateurs, les conservateurs du savoir, euh, incluant les gens qui sont euh, qui ont par, qui ont vécu les écoles résidentielles, ont fait des recommandations, entre autres sur la commission de vérité et euh, réconciliation. Ça a été annulé, bien que ces gens avaient voyagé, s'étaient déplacés ici. La directive de ce gouvernement est de trouver des épargnes à l'échelle du, du secteur public. Et ce que j'aimerais savoir, c'est quand est-ce que le programme d'enseignement sur la vérité et réconciliation reprendra? Au ministre des Affaires autochtones. Merci, Monsieur le Président. Nous avons bien hâte d'avoir la possibilité de rencontrer ces jeunes autochtones qui auront accès à ce développement important dans le programme scolaire, d'en faire partie. Et ces rencontres, malheureusement, n'allaient pas de l'avant. Nous avons pris une pause afin de considérer les coûts sur la façon dont nous allons aller de l'avant, et nous irons de l'avant à, à l'avenir. Complémentaire, Monsieur le Président, le ministère a dit que le programme a été retardé et non pas mis sur pause plutôt qu'annulé. L'été, c'était le temps idéal pour écrire ce programme. En automne, les éducateurs devront être remplacés par des enseignants remplaçants. Ce programme devait impliquer la langue. Et l'apprentissage, même en maternelle, c'est essentiel afin de transférer les connaissances du, de, de la langue. Est-ce que le premier ministre confirmera quand est-ce que nous allons reprendre l'écriture de ce programme parce que de dire simplement qu'on est en pause, ce n'est pas valable? L'un des éléments les plus importants que nous pouvons faire, c'est d'honorer les principes de la vérité réconciliation. Comme tous les collègues, j'en suis sûr, le diront et partageront, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas assez dans notre propre programme, alors que nous grandissions au sein de notre réseau de l'éducation. Nous en aurons plus à dire plus tard. Merci. Prochaine question, député de Glenn Gary pour Scott Russell. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Infrastructure. Monsieur le Président, je représente plusieurs collectivités qui ont été négligées dans les 15 dernières années au cours de l'élection. Doug Ford ainsi que notre équipe conservatrice a fait la campagne sur une promesse de rendre la vie plus simple pour les entreprises, pour les foyers, les familles, les étudiants et la population. Une partie clé de notre promesse est de fournir une infrastructure viable aux collectivités dans tous les coins de la province. Cela inclut d'avoir un meilleur accès à l'Internet bas de pensante. Est -ce est-ce que le ministre peut nous dire comment il appuiera le mandat de notre gouvernement pour fournir de l'aide dans l'Ontario rural? Le ministre de l'Infrastructure, merci beaucoup. C'est un honneur de prendre la parole au cours de la période des questions pour la première fois en tant que ministre de l'Infrastructure. J'aimerais débuter, comme beaucoup d'autres l'ont fait, en remerciant les gens de Lambton-Kent Middlesex pour m'avoir euh, renvoyé à Queen's Park, et ma fille Kate, et ma, fille, ma, ma femme Kate et ma fille Annie pour, euh, pour m'avoir appuyé. Je remercie la députée de Glenn Gary Prescott-Russell pour cette question difficile, mais juste, euh, ce matin, de fournir une infrastructure euh, appropriée au, à l'Ontario rural est essentielle pour que l'Ontario soit ouvert aux affaires de nouveau. L'accès à la bande passante est essentiel pour appuyer la croissance économique dans nos collectivités et c'est une priorité de notre gouvernement gère de travailler avec les, les, les, les, les municipalités, le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales pour fournir cette infrastructure complémentaire. Merci, M. le Président. Au ministre de Nouveau, merci beaucoup de votre réponse. Je suis heureuse de savoir que le ministère de l'Infrastructure s'engage à appuyer le mandat de notre gouvernement. Les d'élargir l'accès à la bande passante est essentiel dans les collectivités qui continuent à croître et pour appuyer les gens qui veulent construire leur carrière, faire progresser leur carrière dans l'Ontario rural. Je sais qu'il y a beaucoup de programmes et partenariats qui sont en cours entre les différents parliers de gouvernement et avec le secteur privé afin d'avoir un meilleur accès à la bande passante et aux services cellulaires. Est-ce que le ministre peut nous, nous, dire, nous en dire plus sur le rôle de notre gouvernement dans la construction de cette infrastructure essentielle? Merci beaucoup. Je comprends, comme c'est le cas pour mes collègues, de la valeur d'un Internet rapide pour les collectivités à l'échelle de la province. On ne parle pas seulement d'un accès pour le, le, diversi, le divertissement. Ça peut aider au transport et les services communautaires. Dans quelques semaines, je vais m'asseoir avec plusieurs représentants. Municipaux à la rencontre de l'Organisation des municipalités de l'Ontario afin de discuter de la façon dont on peut avoir l'infrastructure essentielle aux familles et aux entreprises. Merci. Merci. Prochaine question. Merci. Député de flamborough castle dundas Bonjour. Morning, Bonjour, Monsieur le Président. Au Premier ministre, de se débarrasser du plafonnement et échange, fait plus de cause plus de dommages que de biens à Hamilton West, Ancaster Dundas, ça nous affecte. La dernière victime de ces compressions conservatrices est le collège Mohawk. Et ils ont vu la promesse de 2 millions de dollars retirés, 2 millions de dollars promis, afin d'ouvrir le nouveau centre pour la gestion du changement climatique. Ce centre était le premier de son genre en Ontario et aurait aidé à mettre sur la voie rapide notre province, pour, pour notre région vers une... Économie faible en carbone. Maintenant, on essaie de conserver ce centre vivant. Comment... Je demande donc combien d'autres euh, initiatives se retrouveront sur la guillotine conservatrice. Premier ministre, au ministre de l'Environnement. Monsieur le Président, je remercie la députée de cette question par la présidence. Notre gouvernement a été élu sur une promesse qui donne la priorité à la population et rend la vie plus abordable pour les Ontariens. et Ontariennes. Comme je l'ai dit auparavant, ici en Chambre, nous comprenons l'importance de, de s'attaquer au changement climatique, mais nous sommes en désaccord avec un pro régime de plafonnement et échange ou une taxe sur le carbone. Ce sont des programmes qui étaient financés par cette taxe et nous avons été clairs, nous allons annuler le plafonnement et échange. Nous n'allons pas appuyer une taxe sur le carbone et nous ne pouvons appuyer les programmes qui auraient été euh, sou, soutenus, financés par cette taxe. Complémentaire. Monsieur le Président, d'annuler le plafonnement échange affecte les entreprises ontariennes et les PME. Ce sont les PME qui souffrent le plus. Comme nous le savons, les PME sont l'épine dorsale de l'économie ontarienne. Le gouvernement. La loi sur euh, la pollution du fédéral s'appliquera à l'échelle du pays sur les provinces qui n'ont pas de région de plafonnement et échange, ce qui signifie que ça tombera sur le dos des résidents ontariens, ceux qui ont déjà de la difficulté à joindre les deux bouts. Donc, pourquoi est-ce que ce premier ministre ignore le fardeau financier qui accompagne euh, de se débarrasser du plafonnement et échange et est-ce que le premier ministre conservateur nous dira? Où est-ce que la guillotine coupera la prochaine fois? Au ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et des Parcs. Monsieur le Président, ce gouvernement est clair depuis le début sur notre position envers, envers le plafonnement et échange. Il est incroyable de croire que cette attaque, que cette taxe et qu'on parle de est jumelée avec euh, la compétitivité de nos entreprises. C'est très néo-démocrate d'essayer de faire ce lien. Nous voulons aider les créateurs d'emplois. Nous n'aurons pas de taxes. Nous n'aurons pas la plus haute taxe sur le carbone au monde. Nous allons nous débarrasser de cette taxe. Nous allons créer de l'emploi pour les Ontariens et Ontariennes avec un environnement plus abordable. <applaudissements> Prochaine question. Député d'Orléans. Monsieur le Président, premièrement, je veux vous féliciter pour votre élection comme président de la 42e législature. Monsieur le Président, my question is for the Minister... Of Au ministre du Transport. La semaine dernière, le ministre nous a dit que Doug Ford serait... Qu'on se rappellerait de Doug Ford, comme étant le premier ministre qui a amené le transport en Ontario. Il semble que ce script n'a pas été envoyé aux conservateurs parce que nous avions plusieurs projets de transport en Ottawa, incluant la phase 1 du train léger sur rail à Ottawa qui devait commencer en novembre. Le premier ministre s'est engagé à, à, à, à appuyer, à financer la phase 2. Le premier ministre s'est engagé non seulement à financer la phase 2, mais aussi d'autres projets à l'échelle de notre superbe province. Est-ce que le ministre peut clarifier pour cette Chambre euh, le financement des projets de transport en commun public? Et est-ce qu'il peut nous dire aujourd'hui si la phase 2 de ce train léger sur rail fera partie du financement? Le ministre du Transport. Merci beaucoup, M. le Président. Je remercie la députée d'Orléans pour sa question. Félicitations pour sa réélection. Oui, j'ai dit que euh, Doug Ford serait le premier ministre qui apporterait le transport en Ontario. Je n'ai pas parlé de l'histoire, mais oui, on se souviendra de lui comme le premier ministre qui a élargi le transport en commun à l'échelle de l'Ontario, encore plus que n'importe quel qui avant lui. Notre engagement à élargir le transport en commun dans la province de l'Ontario et en béton armé. Et sur le train léger sur rail, nous sommes en négociation avec la Ville d'Ottawa, nous discutons avec eux. La phase 2, absolument, est un projet que Doug Ford financera avec la Ville d'Ottawa, ça ne fait aucun doute, et je vais en discuter au cours de la complémentaire. Complémentaire, merci. Vous savez, il y a un autre Premier ministre... Euh... Conservateur qui est connu pour le transport en commun et ce n'est pas sous une de bonne augure. Mike Harris a rempli les tunnels qui avaient déjà été creusés sur la ligne Eglinton pour le métro. C'est quelque chose qui fait peur aux entreprises. Et le 4,2 millions de dollars en, en impôts corporatifs se retrouve dans les lames parce que nous avons annulé des contrats, ça met beaucoup plus d'incertitudes et, Monsieur le Président, nous savons que ce gouvernement a déjà fait des compressions pour les, les, le financement aux écoles, les entreprises, les propriétaires fonciers les hôpitaux. Notre projet, j'aimerais savoir si les projets de transport en commun seront les prochains et est-ce qu'on peut nous confirmer aujourd'hui que ce gouvernement n'annulera aucun plan de projet de transport en commun, que ce gouvernement ne remplira plus de tunnels le ministre. Je remercie la députée de sa question. Vous savez, les députés du Parti libéral devront arriver avec de nouveaux scripts. C'est le même qu'ils utilisaient lorsqu'ils étaient au gouvernement. Vous savez, ça n'a pas fonctionné à l'époque et ça ne fonctionnera toujours pas aujourd'hui. On veut parler des anciens gouvernements. Eh bien, parlons de l'œuvre, de, de l'échec du dernier gouvernement, le gouvernement libéral, qui maintenant n'a que sept sièges à l'échelle de la province, parce que la population a bien dit clairement qu'elle veut un changement. Le gouvernement conservateur a apporté changement. Et, Monsieur le Président, soyons très, très clairs, notre Premier ministre a fait des promesses. Ne vous détrompez pas et détrompez-vous, cette province obtiendra toute l'attention qu qui est nécessaire à notre transport en commun, parce qu'on comprend qu'il faut bouger les gens. Si vous ne pouvez pas faire bouger les gens, si vous ne pouvez pas faire bouger la marchandise, l'économie ne se portera pas bien. On a vu ce qui s'est passé avec les libéraux, ça ne se produira pas sous Dockford. Intervention du Président, arrêtez la pendule. Que le député s'assoient. Redémarrer la pendule. Prochaine question, député de Bruce Groenstein. Merci beaucoup, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre de la protection des richesses naturelles et des forêts. On voit une saison des, des incendies forestiers très difficile, il y a plus de feux dans la province et une grande région est affectée. Je félicite le ministre, le ministre et son ministère pour le travail qu'il a mis en œuvre pour contrôler les incendies, mais il y a encore plus de travail à faire. Est-ce que le ministre peut renseigner la Chambre sur quelles étapes sont prises par son ministère afin de s'assurer de la sécurité de nos communautés? Le ministre des Richesses naturelles et des forêts. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je remercie le député de bruce pour sa question. J'aimerais aussi vous féliciter pour avoir été nommé le whip du gouvernement de Dolphin. Monsieur le Président, j'aimerais rassurer les Ontariens. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour combattre ces intendus. On attaque dans les airs et sur le sol. Nous avons plus de 400 équipes qualifiées de, du Canada, des États-Unis et même du Mexique qui se battent contre nos, avec, aux côtés plutôt de nos... Pompiers. J'aimerais remercier tous ceux qui ont coopéré avec nous. J'aimerais remercier nos, euh, nos pompiers qui protègent les gens et les propriétés. J'aimerais aussi remercier les communautés autochtones et les communautés locales pour leur aide. Complémentaire, merci beaucoup au ministre. J'aimerais vous remercier pour votre service et vous féliciter pour votre nomination. Je sais que vous serez vraiment sur ce dossier. J'aimerais vous aussi remercier les gens qui travaillent à éteindre ces incendies. Leur travail est très apprécié. Est-ce qu'on pourrait avoir plus de détails sur les gestes qui sont posés afin de combattre ces feux et assurer la sécurité de nos collectivités du Nord? Le ministre, merci beaucoup. Avec ce gouvernement, la sécurité publique est notre priorité à tout, les à tout moment. Nous savons que ce sont des temps difficiles pour les gens qui ont été évacués de leur foyer ou affectés par la fumée. Et donc, j'aimerais les remercier pour leur coopération et patience. Notre gouvernement continue de surveiller la situation de près et nous allons continuer à fournir des renseignements et des mises à jour euh, du moment qu'elles sont accessibles. Prochaine question. Député de Musqueco, James Bay. président, ma question est pour le premier ministre. La Première Nation d'Ottawa, PESCAT, a vu beaucoup de drogues illégales et d'alcool dans leur circonscription. Le Conseil a déclaré l'urgence en raison des drogues. Ça prend une semaine pour la, po la police de cette région pour avoir un mandat d'arrêt. Et c'est tellement difficile qu'ils qu ont dû saisir la contrebande eux-mêmes. Pourquoi est-ce que l'accès à la justice est différent euh, d'une région à une autre? Et pourquoi est-ce on met cette responsabilité au Conseil d'Azkégoat, au ministre nous, des Affaires autochtones? Nous apprécions les... Nous apprécions les collectivités éloignées et nous avons beaucoup de sentiments envers eux. On reconnaît que le gouvernement Trudeau a décidé que ce soit sa priorité de légaliser la, la marijuana sans considérer la, les conséquences et l'opinion des communautés autochtones. C'est une loi qui a été apportée beaucoup trop rapidement sans, sans assez de consultation. Nous allons écouter les inquiétudes des communautés autochtones soulevées sur la légalisation de la marijuana, incluant le Conseil de Meshkigouac. Et j'invite le député à nous écrire et j'ai bien hâte de tenir ces, ces conversations complémentaires. Encore une fois, la police à est claire. Elle n'a pas les ressources et les, les effectifs pour patrouiller la région, encore moins pour s'attaquer à cette crise. Le gouvernement fédéral a attribué 15 millions Premières Nations aux forces policières des Premières Nations. Les néo-démocrates s'étaient eng engagés à fournir 30 millions. Comment est-ce que ce gouvernement donnera à ces forces policières et à la province? Ministre du Procureur général. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie de la question. Notre gouvernement s'assurera que le réseau de la justice est juste et équitable pour tout et dans la province. Peut-être que le processus ne comprend pas toujours toutes les populations. Nous, allons, nous avons de travailler avec vos collectivités pour qu'on puisse identifier les mesures, apprendre que tous les Ontariens aient le même accès à la justice de la même façon. Et j'espère de travailler avec, cette, avec lui pour trouver une façon et j'ai hâte de m'asseoir avec lui. <coughs> question? Député de Chatham, Ken Lemington, premièrement, je voudrais vous féliciter pour avoir été élu en tant que président de l'Assemblée législative d'Ontario. Ma question s'adresse au ministre des Transports. Monsieur le Président, avec davantage de véhicules sur les routes, plus de biens et services qui se déplacent à l'échelle de la province, et la sécurité sécuritaire est de plus en plus importante. Je sais que la PPO et d'autres agences font des blitz de sécurité pour sensibiliser les conducteurs à la sécurité. Qu'est-ce que le ministre fait? pour améliorer la sécurité routière de la part des conducteurs de camions. Merci aux députés de sa question. Je voudrais le féliciter, le féliciter également pour son engagement envers la sécurité de la part des conducteurs de camions depuis qu'il a été élu. J'ai eu l'occasion au cours des dernières semaines, en tant que ministre du Transport, J'apprécie mon rôle. J'ai rencontré les associations de camionneurs ainsi que le conseil privé. Nous avons le même engagement. Pour nous, la sécurité des camions est importante sur les routes, dans le réseau de transport en commun, peu importe où ils sont. Nous voulons assurer que des mesures soient prises pour qu'on puisse améliorer la sécurité routière. Nous, nous avons les routes les plus sécuritaires de la province, mais j'ai hâte d'en de, parler davantage pendant les complémentaires de retour au ministre. Je voudrais le remercier, le ministre, qui signale l'importance de la sécurité routière des camionneurs. Ce secteur est très important. Un bien grand nombre d'opérateurs qui ont un excellent bilan. Est-ce que le ministre peut-il décrire les mesures prises par lui et le ministère pour s'assurer que l'Ontario est ou demeure le leader en matière de sécurité des camions? Merci. En outre, j'ai rencontré l'Association des camionneurs. J'ai eu un dialogue. Avec la commission de la PPO, nous, avons, nous sommes d'accord sur ce qu'on doit faire et ce qui peut être fait pour améliorer la sécurité routière, comme le 1er juillet. Il y avait une politique zéro tolérance pour l'utilisation de, des véhicules à usage commercial et cette zéro tolérance s'appliquait à la drogue et à l'alcool. Vous ne pouvez pas fumer de la marée et conduire un camion de l'Ontario. Ces enjeux sont importants. Nous allons travailler avec la PPO, l'Association des camionneurs. Il y a une formation obligatoire pour les camionneurs. Nous avons fait beaucoup, mais en tout temps qu'il y a quelqu'un qui suggère quelque chose d'important pour améliorer la sécurité routière, nous sommes prêts à écouter. <applaudissements> Prochaine question. Député de Southwest Western, merci. Félicitations, Monsieur le Président, pour votre présidence. Workcliffe et ma circonscription ils sont en colère parce qu'une association va construire une usine Meat Factory. Ils sont préoccupés parce que leurs préoccupations ont été ignorées. Le lotissement a été vendu par costaud. Lors d'un appel d'offres, on ne pourra pas moderniser aucune petite entreprise, aucune boutique ou autre. Le gouvernement conservateur est fier. Il dit qu'il est transparent. Ma question est la suivante. Est-ce que ce gouvernement appuiera notre collectivité pour mettre fin à cette transaction secrète ou sera-t-il du côté des grandes entreprises? Merci. Ministre de l'Innovation et du Développement économique, merci aux députés de sa question. Nous serons intéressés à entendre ce dossier. Je ne sais pas si quelques ministères participent à cette transaction. J'ai hâte de travailler avec vous. Je vous reviendrai pour répondre davantage à votre question dans l'intérêt, dans votre intérêt et dans celui de vos cométants complémentaires. La construction de cette usine sera un compromis. Cette usine sera construite à l'envers, pardon, à proximité de deux écoles. Cela met la santé des jeunes à risque, mais il y a une histoire d'inondation et qu'il y aura davantage d'inondations. Brooklyn mérite davantage. Ils ne devraient pas avoir une usine, des camions à proximité de leur maison, de leurs écoles, sur une base régulière et je demande une fois de plus est-ce que ce gouvernement reverra son évaluation et mettra fin à cette transaction secrète pour que les familles et les enfants puissent vivre de façon en sécurité et en santé? Merci, Monsieur le Président. Le Premier ministre connaît très bien ce dossier et va nous en parler davantage. Et nous allons. Vous revenir. Merci. Député de Durham. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au président du Conseil du Trésor. Nous savons très bien que l'Ontario est la dette internationale la plus élevée dans le monde, presque égale à celle du Québec et de la Colombie-Britannique et de la Bertha réunie. C'est le véritable héritage de la mauvaise gestion libérale pour la population et ménages. et mais comme étant, l'état des finances de la province les concerne, les préoccupe. Est-ce que le président du Conseil du Trésor nous informera-t-il des mesures? pour corriger le et respecter les données publiques de Durham et ailleurs dans la province. Merci, Monsieur le Président. Merci à la députée avec excellent comté. Le gouvernement est motivé par la volonté et notre économie sur un pied Durable. Voilà pourquoi nous allons faire l'audit the... ligne par ligne des livres de la province. Pendant les 15 ans de règne libéral a fait augmenter la dette de chaque personne à la hauteur de 10 614 Quel est l'héritage pour les générations à venir? La population de l'Ontario souhaite avoir des réponses. Une analyse. Ligne par ligne, des livres de l'Ontario, l'ère de redevabilité de retour, promesse faite, promesse tenue, complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Je voulais remercier au ministre de sa réponse. Nous, nous savons que des mesures immédiates doivent être prises et ouvrir les livres de la province. La dette sur les libéraux a explosé et la cote de crédit a été diminuée. Les familles de Durham travaillent fort et pétro. Ils me disent qu'ils veulent modifier qui a gaspillé les deniers publics à l'avantage de l'élite politique libérale? Est-ce que le, le Président du Conseil du, du Trésor, comment est-ce que l'audit ligne par ligne améliorera la situation financière de l'Ontario? Merci, Monsieur le Président. De retour à la ministre de sa question. Monsieur le Président, le gouvernement prend des mesures immédiates pour établir la confiance du public. Voilà pourquoi l'audit ligne par ligne est un exercice d'efficacité on essaie d'examiner toutes les dépenses publiques pour élaborer un plan, avoir davantage d'efficacité et d'avoir de meilleurs résultats pour les contribuables. Le but de cet exercice, c'est de s'assurer de la durabilité ou de la pérennité des services gouvernementaux. Et c'est un héritage que nous voulons donner à la prochaine Génération. Une génération, un peu d'espoir pour la prochaine génération. Député, veuillez vous asseoir. Député, veuillez vous asseoir. Redémarrer la pendule. Député de Tante de bayatricoken merci, M. le Président. Ma question s'adresse au premier ministre. Depuis avril, 65 du centre de ma circonscription, toutes des femmes sont en grève. Ils ont besoin d'un salaire équitable et des avantages pour qu'ils puissent continuer à dispenser des soins. L'employeur a refusé de s'asseoir, a refusé de trois demandes de médiation et a refusé de donner à ses femmes une offre juste chaque jour que l'employeur refuse de négocier. La population de l'Ontario qui a besoin des soins n'ont pas accès à des rendez-vous, à de l'accès sur leur santé. Ils sont obligés de rendre dans des cliniques sursaturées, des urgences sursaturées, des hôpitaux surassurés et des soins ambulatoires à l'hôpital également. Qu'est-ce que le premier ministre fera pour s'assurer que ces travailleurs de la santé se fassent respecter et que la population de B reçoive... Le... Les soins nécessaires. Ministre du travail. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier la députée de sa question. Je voudrais la féliciter de son élection. Nous sommes conscients de la situation. Nous assurons le suivi au ministre du, ministère du travail. Les deux parties sont encouragées à travailler ensemble pour trouver une solution à la table de négociation. Le ministre du Travail et ses médiateurs sont disponibles pour aider les parties au cours du processus. Je suis d'accord avec la députée. J'espère qu'il y aura une résolution au conflit pour les mentions susmentionnées. J'espère qu'il y aura une résolution et que ce problème soit euh, Corrigé. et nous allons assurer le suivi de la situation. Complémentaire, ce sont des femmes à cette clinique qui travaillent là depuis 30 ans. Ils ont consacré leur vie pour dispenser des soins. J'ai reçu des appels et des courriels qui appuient ces travailleurs. Les gens sont troublés d'entendre qui gagnent 14,71 l'heure. Un grand nombre de ces femmes ont un travail précaire depuis des années, même s'ils travaillent à temps plein Ils sont appuyés par les deniers publics, même s'ils travaillent dans une clinique médicale, l'employeur a refusé de leur payer des avantages ou de la s'assoite. L'employeur a refusé de négocier, de se rendre à la table de négociation, de rencontrer le ministre du Travail. Je demande à la ministre du Travail qu'est-ce que le gouvernement fera pas aider ses premiers intervenants pour que la population puisse avoir accès aux besoins nécessaires qu'il mérite. Ministre de la Santé et des Soins de longue durée, merci. Merci de la question. J'apprécie, je reconnais la situation est sérieuse. Je veux nous assurer qu'on ait tous accès à des services de santé, cela étant dit, comme la députée Latte. Le ministère n'est pas parti aux négociations, mais nous encourage les partis à se réunir et de trouver une solution à l'heure différente dans l'intérêt de la population pour qu'ils reçoivent les services qu'ils méritent. Nous mettons l'accent sur l'intérêt de la collectivité et nous avons hâte d'entendre qu'il y a eu une résolution à ce conflit. Nouvelle question. Député de Cambridge. Je voudrais vous offrir mes félicitations pour votre président. Ma question s'adresse au ministre de la Sécurité publique et des services correctionnels. J'ai été très fier de voir que notre gouvernement, pour la population, a proposé un financement pour améliorer l'accès aux services en santé mentale dans la province. Avec l'engagement du gouvernement, nous allons aider ces personnes, y compris les premiers intervenants. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut aider à faire une mise à jour sur les mesures du gouvernement pour davantage d'appui aux premiers intervenants? Merci, le Président. Je voudrais remercier la députée de Cambridge de sa question. Je voudrais la féliciter pour son élection en tant que députée de Cambridge. Je sais que la députée sera une excellente représentante et je lui souhaite beaucoup de succès en chambre. D'avoir de meilleurs accès à la santé mentale est un enjeu important et ça fait 15 ans que je m'en occupe. Je sais que les premiers intervenants doivent recevoir davantage d'appui pour qu'ils aient les outils nécessaires pour la sécurité des collectivités locales. Un des enjeux discutés lors d'une réunion entre les premiers ministres et le chef de police et le maire de Toronto pour ses services. Le gouvernement a investi 1,9 milliard et le, le fédéral en fera davantage. Nous voulons aider les premiers intervenants et nous souhaitons les aider complémentaires. Une fois de plus, de retour à la mine, au ministre des Services de la Sécurité communautaire des services correctionnels. Merci de votre mise à jour en matière d'appui en santé mentale aux premiers intervenants. et J'apprécie l'avantage et l'appui que le gouvernement donne à ses premiers intervenants pour s'assurer que les collectivités sont en sécurité. Au cours des 15 dernières années, le gouvernement n'a rien fait en matière de santé mentale envers les premiers intervenants. Est-ce que le ministre expliquera-t-il les outils et les ressources nécessaires pour maintenir la sécurité des premiers intervenants? Oui. Réponds. Merci. Une fois de plus, Monsieur le Président, merci à la question complémentaire. Notre parti s'est engagé à donner un financement pour ses ressources et ses outils, mais il continuera également de tenir son engagement visant à améliorer les services en santé mentale dans la province. La santé mentale est un enjeu qui a un impact sur tous les Ontariens. Le gouvernement reconnaît qu'il faut faire quelque chose et faire les choses bientôt. Le gouvernement a été clair. et continuera d'appuyer les hommes et les femmes qui travaillent pour assurer la sécurité dans nos rues. Nous allons revoir les projets en place et nous allons voir ceux qui fonctionnent. Grâce à notre engagement, nous allons nous assurer qu'ils reçoivent l'aide nécessaire et qu'ils dispensent les services nécessaires qu'ils doivent dispenser. Question au député de London. Merci. Ma question s'adresse au Premier ministre. L'unité de santé de London a demandé un élargissement, le prolongement pour maintenir le site demeure ouvert tant qu'il n'y aura pas de site permanent. Le site temporaire a été approuvé en février et a eu déjà un impact sur le nombre moindre de surdoses non seulement le site a sauvé des vies et a aiguillé plus de 100 patients vers d'autres services? Est-ce que le premier ministre approuvera le prolongement du site temporaire pour qu'il puisse dispenser des soins de vie à la population la plus vulnérable et marginalisée de London, ministre de la Santé? Merci à la députée de sa question. Nous nous engageons pour lutter la lutte contre les opioïdes, aider les personnes qui ont ce problème. Nous revoyons les données, les faits et les sites temporaires d'injection. Le premier ministre a été clair pendant l'élection qu'il allait écouter les experts et il s'est engagé à offrir 1,9 milliard pour les programmes de dépendance de logement avec ainsi que le même montant du fédéral. Et on le fait, on écoute, on analyse les faits pour bien faire les choses et une décision sera prise à l'avenir, dans un prochain avenir. Complémentaire. Merci. Je pense que le premier ministre a été clair des élections qu'il était contre ces sites d'injection, même si le nombre de décès Augmente. L'année dernière, 4 000 personnes sont décédées à cause de l'empoisonnement aux opioïdes. Dans ma collectivité de London, nous avons le taux le plus élevé d'hospitalisation au Canada, le, second, le, taux, le deuxième taux plus élevé. Non seulement ça, ça permet de sauver des vies, mais il permet d'éliminer la pression sur les urgences. Est-ce que le premier ministre fera? prendra une décision en, fers, en, verse, en fonction de données probantes ou va-t-il ignorer et va-t-il refuser le prolongement de, de ce centre temporaire d'injection? J'aimerais préciser la position du premier ministre Ford ainsi que la position de notre parti suite à l'annonce que vous avez mentionnée dans votre question. Le premier ministre Ford a dit qu'il allait... En apprendre sur les preuves et prendre une décision en se basant sur les, la, les preuves. C'est ce qu'on fait dans notre processus pour mettre au point une stratégie exhaustive en santé mentale. Nous sommes en train euh, de vérifier les modèles de sites d'injection super, supervisés. Nous voulons faire la bonne chose. Et si nous devons en avoir davantage, nous écoutons les experts, nous écoutons les associations en santé mentale du Canada, la santé mentale des enfants en Ontario, les dépendances en Ontario, afin d'élaborer une stratégie exhaustive en santé mentale en Ontario, y compris les sites d'injection supervisés et les sites pour empêcher les surdoses. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Une prochaine question, député de King Von. Merci, M. le Président. Je m'adresse au ministre des Finances. Après 15 longues années de stagnation économique, la population de la province a, cho a, cho a choisi le changement. La population a choisi le changement pour les, les familles qui travaillent, pour les industries, les petites entreprises. Ils ont, ils ont choisi le changement pour la population de la province. Bien que je sais que le changement euh, irrite les députés du troisième parti, ils devraient se sentir euh, humbles d'avoir eu sept sièges au parti. Après une décennie de noirceur économique, la population veut que le gouvernement rétablisse la confiance du public. Pourquoi est-ce que vous allez entreprendre cette commission au ministre des Finances. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et merci aux députés de sa question. Cette commission d'enquête financière porte sur le rétablissement de la confiance des Ontariens. Ce sont des étapes très importantes que le Premier ministre Ford entreprend pour nettoyer les finances de la province. J'aimerais vous parler d'un libellé spécifique du bureau de la responsabilité financière ainsi que de la vérificatrice générale dans les rapports de la responsabilité financière. Il parle des livres comptables. Il, on dit que c'est non fiable. On parle de distorsionné, caché, décevant, obstruction, des suppositions peu, peu probables, pas appropriées. Monsieur le Président, ils ont terminé avec le fait que la comptabilité, c'est vraiment du n'importe quoi. C'est fictif. Veuillez vous asseoir. Merci, M. le Président, et merci au ministre des Finances d'avoir expliqué la raison pour laquelle il fallait avancer avec ce niveau de reddition de compte. La province a besoin de faire confiance au gouvernement. Après 15 ans de mensonges et de Absolument. intervention du président, c'est irrecevable, retirez ce que vous avez dit. Après 15 ans, après ce, cet ancien gouvernement, il est clair... Intervention du président. Vous ne pouvez pas faire des commentaires non parlementaires. Retirez vos propos. C'est retiré, monsieur le président. Nous savons. Merci. Ça suffit. Nous avons un vote différé sur la motion numéro 2 qui porte sur l'attribution du temps sur une loi qui, euh, concernant Hydro One Limited, l'annulation du projet de parc éolien White Pines et les conflits de travail entre l'Université York et la section locale 3903 du syndicat canadien de la fonction publique. C'est une sonnerie de 5 minutes. Veuillez vous, vous asseoir, chers députés. Le 24 juillet 2018, M. Smith, BF of Quinty, propose la motion numéro 2 qui porte sur l'attribution du temps sur le projet de loi. 2. Loi concernant Hydro One Limited, l'annulation du projet de parc à White Points et les conflits du travail entre l'Université York et la section locale 3903 du SCFP. Avis favorable de la motion, veuillez vous lever une personne à la fois et soyez reconnu par le greffier. Mr. Walker. Mr. Bethlenfalvy. Mr. Bethlenfalvy. Mr. Fidellis. Mr. Fidelity, Mr. Ford. Mr. Ford. Mr. Ford, Mr. Ford, Ms. Elliott. Mr. We'll Mr. Wilson. Mr. Wilson. Mr. Mr. Mr. Mr. Mr. Mulrooney. Mr. Mr. Mr. Clark. Mr. Clark. Is Mr. Harding. Mr. Yacobusky. Mr. DeBoer. Hardiman. Mr. DeBoer. Mr. Mr. Mr. Barrett. Mr. Barry. Mrs. Marteau. Mr. McDonnell Mr. McDenell. Mr. Bailey. Mr. Bailey. Mr. McNaught. Mr. McNaught. Ms. Fullerton. Mr. Fullerton. Ms. Scott. Ms. Scott. Ms. Jones. Mr. Jones. Mr. Cho Scarborough North. Mr. Cho Scarborough North. Mr. Mr. Rickford. Mr. Rickford. Mr. York. Mr. York. Mr. Phillips. Mr. Phillips. Mr. Fletcher. Mr. Fletcher. Mr. Miller Perry Mr. Miller Perry Mr. Cole. Mr. Cole. Mr. Gill. Mr. Gill. Mr. Key. Mr. Key. Mr. Calander. Mr. Calander. Mr. Parson. Mr. Parson. Kelly. Mrs. Martin. Mrs. Martin. Mrs. Mr. Mr. Trantifolopoulos. Mr. Sarkaria. Mr. Sarkaria. Mr. Strostrhaus. Mr. Strostrhaus. Ms. Midas. Ms. Midas. Mr. Pa Miss Park. Miss Park. Mr. Nichols. Mr. Nichols. Ms. Ms. Kusindova. Kusindova. Mr. Romano. Mr. Romano. Mr. Harris. Mr. Harris. Ms. Hogarth. Ms. Hogarth. This is Karhalios. Karhalios. This is Fee. This is Fee. Mr. Jones Willowdale. Mr. Joe Willowdale. Mr. Downey. Downey. Mr. Downey. Mr. Cammidge. Mr. Cammidge. Mr. Pacini Mr. Piccini. Mr. Cram. Mr. Cram. Mr. Mrs. Y. Mrs. Y. Mrs. Tangri. Mrs. Tangri. Mr. Smart. Mr. Smart. Mr. Rasheed. Mr. Rasheed. Mr. Sandu. Mr. Sandu. Mr. Crawford. Mr. Crawford. Mr. Smith, Peterborough Corritha. Mr. Smith, Peterborough Corritha. Miss McKenna. Miss McKenna. Ms. Dunlop. Miss Dunlop. Mr. Canapatti. Mr. Canapatti. Mr. Babikia. Mr. Babikia. Mr. Boma Mr. Mr. Boma Mr. Anand. Mr. Anand. Mr. Pang. Mr. Pang. Mr. Tanikaslan. Mr. Tanikaslan. Mr. Cozzetto. Mr. Cozzetto. Mr. Baber. Mr. Baber. Mr. Sabawi. Mr. Sabawi. We just keep going. Now. Keep going. Mm -hmm. All those opposed. Avis contraire de la motion, veuillez vous lever une personne à la fois pour être reconnu par le greffier. Tavins, Mr. Tavins. Ms. Singh, Ms. Singh Horvath, Hatfield, Lindo, Yard, Shaw, Styles. Mr. Birch. Mr. Birch. Mrs. Andrews. Ms. Stevens. Mr. Stevens. Mrs. Stevens. Mr. Gates. Mr. Gates. Ms. French. Ms. French. Ms. Armstrong. Mrs. Armstrong. Mr. Singh Brampton East. Mr. Singh Brampton East. Mr. Carpo. Mr. Kernahan. Mr. Mr. Kernahan. Ms. Taylor. Ms. Taylor. Mr. Hassan. Mr. Hassan. Ms. Burns McGowan. Burns McGowan. Mr. Arthur. Mr. Arthur. Mr. Bourguin. Mr. Ms. Bell. Ms. Bell. Mr. Glover. Mr. Glover. Ms. Morrison. Ms. Morrison. Ms. Morrison Mr. Rokosevic. Mr. Rakosovic. Mr. Harden. Mr. Hardin. Ms. Monteith Farrell. Ms. Mr. West. Mr. West. Mr. Fraser. Mr. Fraser. Mr. Coteau, Mr. Coteau, Ms. Hunter, Ms. Hunter, Madame Lalonde, Mr. Schreiner, Mr. Madame de Oui, 68, les non, 41. Les oui étant 68 et les non, 41, la motion est adoptée. Puisqu'il n'y a rien d'autre à l'ordre du jour, nous sommes en pause jusqu'à 3 heures cet après-midi.